Salut, euh, alors on va commencer avec euh, la réalisation de la première pièce de notre voiture, de notre hauteur. Donc pour faire cela, on va tout d'abord commencer par configurer l'interface de notre Blender. Du coup, pour faire ça, il faut aller dans Edit, dans les préférences de Blender, aller sur ce qui map et ce qui map, ici, on va sélectionner Blender 27x, afin que vous ayez les mêmes raccourcis clavier que moi. Une fois que vous avez sélectionné Blender 27x ici, vous allez tout simplement refermer cette fenêtre. Et euh, ce que on va également faire, c'est activer les raccourcis clavier au niveau de la viewport. Du coup là, c'est une option qui est présente chez moi parce que j'ai mis un add-on. Donc je vais venir ici, je vais activer ça pour que vous puissiez voir mes raccourcis clavier. Une fois que cela est fait, on va à présent afficher notre image de référence dans la croix de viewport. Et donc on va venir ici, on va venir là. Lorsque la croix est visible, on va tout simplement cliquer là. Alors là c'est une erreur. Ici on est là, on clique comme ça. On va cliquer ici et on va sélectionner le UV Editor. On va cliquer sur Open qui se trouve ici à côté. Et on va euh, à présent aller dans ref et je vais sélectionner cette ref. Une fois que ma ref est visible ici, on va maintenant commencer le tutoriel. Et donc je vais commencer par supprimer les deux éléments qui ne sont pas nécessaires pour le début. Du coup avec Shift maintenu, et un clic droit, je vais faire un X pour supprimer. Je vais à présent sélectionner mon cube. Je pars en edit mode. Je pars en mode de sélection de face avec un ctrl tab et je sélectionne ma face ici et celle-ci. Je fais un X delete face. Ok, et donc à présent, on va sélectionner le tout. On va aller en mode de sélection de vertices et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur la face. On va faire un S, un X, 2, 1.5. 1.5. Et donc, on refait la même opération sur la vue de profil. Sauf que cette fois-ci, ça va être avec les vertices du haut ici. Du coup, là, on va faire un G, 2, sur l'axe de Z, 2, 1. Du coup G, ensuite Z, ensuite one Je vais faire ici un CTRL R et ensuite un second CTRL R comme ça. Et je vais supprimer les vertices qui sont sur cette partie ici. Du coup en faisant comme ça, ça va également me sélectionner les vertices qui est de l'autre côté. Et donc je vais faire un X, Delete, Vertice. Une fois que j'ai fait ça, je vais sélectionner le vertice qui se trouve ici. Je vais faire un G sur l'article Y de -8. Je valide et c'est OK. Donc à présent, je repars en solide. Je fais ici un CTRL R qui va me permettre de mettre le modifier Mirror dans le futur. Je peux maintenant supprimer. Euh, mes vertices qui sont du côté gauche, je fais ici un bord select, je fais un X, dit vertice. Et donc en objet mode, je vais pouvoir à présent ajouter mon modifier mirror comme ceci. Je coche le clipping pour fusionner les vertices au niveau de l'axe de symétrie. Je fais refermer cette petite partie, je pars en edit mode. Et je vais euh, déplacer mes vertices vers la gauche. Du coup, je pars en wireframe avec Z. Et je fais comme ceci. Un bord select. Je mets là l'outil de déplacement. Et je déplace comme ça. Ok. Ici, je vais faire un CTRL R. Ici, je vais également faire un bord select. Ou un déplacement, je vais dire. OK. Ici, je vais faire un CTRL R. Et là, je vais faire un bord select. Je vais déplacer ce vertice un peu vers le bas. Je vais également faire de même avec celui-ci. OK. Je fais revenir les autres éléments et je vais euh, faire descendre ce vertice et ce vertice ici. Mais avant, je vais tout d'abord ajouter euh, une edge ici, mais je vais faire après. Alors Ici, je vais déplacer cette partie comme ça, mais en déplaçant ici, ça fait ça. Du coup, je fais un CTRL Z, je pars en frame et je fais ici un bord select. Du coup, je peux maintenant descendre comme ceci sans avoir de véritables problèmes je pars sur ma vue de face et je vais faire ici un box et je vais déplacer comme ça et ici je vais mettre une edge là et je vais déplacer comme ça Ici en haut, je vais également déplacer un tout petit peu pour euh, quelques corrections. Et je pense que là, c'est bon. On a ça. Ici, je vais faire un CTRL R et je vais aller sur la vue de profil. Je pars en wireframe et je vais un tout petit peu déplacer ici devant. Je vais également déplacer ici vers le bas, comme ça. Et également là devant et ici un peu bas, les vertiges qui sont sur l'axe des Z, je vais les déplacer sur l'axe des Y, comme ça. Du coup, toi, je te déplace comme ça. Toi, je te déplace euh, comme ça. Oh, ok, nice. Pour euh, ici en haut, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement baisser un tout petit peu. De même ici. Et ici. Donc pour avoir une meilleure vue. Euh, nous allons ajouter le modifier euh, subdivision de surface mais avant on va euh, aller sur la vue de dessus en wireframe et on va déplacer nos vertices comme ceci je fais de même ici là ici un peu plus derrière Ok. Nice. Du coup, je pars en objet mode. Je viens ici dans les modifiers. J'ajoute subdivision de surface. Viewport à 2. Ok. Je smooth les vertices. Je pars sur ma vue de face. Ok. Je regarde euh, si les autres éléments sont OK. Je pars sur ma vue de dessus et je sélectionne ici avec un C et je déplace là derrière. Ok. Et donc je vais sélectionner mon objet. Je pars de nouveau dans les modifieurs et j'ajoute le modifieur Solidify je vais euh, mettre une finesse négative avec des minus comme ceci. Encore un tout petit peu. Ok. Et ensuite, ici, je vais mettre une valeur minus point euh, de G5. ok là c'est bien je pars sur ma vue de profil et je vais sélectionner ici pour que les vertices se collent sur le maillage une fois que c'est fait je déplace euh, là en arrière je déplace ici en arrière. Je pars sur ma vue dessus. Et je déplace également comme ça. Je fais la même opération ici. Vue de profil. On a ça. Ici, je vais faire un tout petit peu déplacer ce artiste. De même ici. Vue de dessus. Ok, on a ça. Nice. Ici, on va encore un tout petit peu déplacer les vertices sur l'axe des X. Et donc, pour faire ça, on va utiliser le Proportional Editing, ici en haut. On active, on déplace et on joue avec le farter. Comme ça. Ici, on peut également déplacer ça vers le haut. Ici, on va faire un Rx. Alors là, ça ne donne pas. On va de nouveau mettre proportionnalité. On va faire un Rx. Comme ça. Du coup on part sur la vue de face. Ok, on va diminuer le RX un tout petit peu. On désactive le proportional editing et on profine encore les détails. En déplaçant comme ça. ici en déplaçant comme ça de même ici proportionnal editing activé en scale de même ici Et donc ici au milieu on va déplacer comme ça Puis de face et ici on va faire alt et du clic droit on va faire x et on dissolve Edge qu'on avait mis un mauvais edge du coup on a ça et une fois qu'on a ça on va de nouveau ajouter le modifieur euh, subdivision de euh, surface mais avant je voulais qu'on fasse ici comme ceci Tiens. ok nice du coup, on vient ici, subdivision de surface, porte à 2. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer ce, nouveau mo ce modèle. Ce sera le modèle avec les modifieurs. On va cacher celui-ci. On va rester avec celui-ci. Et on va euh, venir là. On va appliquer ça. Celui-ci, on va le supprimer. Et on va cliquer ici, Apply. Celui-ci, on va le laisser. Ici, on va faire un Ctrl-R. Ici, on va faire un autre Ctrl-R. On va euh, arranger ici en haut. Du coup, on clique ici. Et donc, ce qu'on peut faire également, c'est rajouter le modifieur Mirror. Du coup, on part en wireframe. On fait ici comme ça. X, z, Vertice. On ajoute le modifier Mirror. On les met. Au dessus ici on clique et on ferme ça et on va euh, arranger un tout petit peu ici en haut. on désactive le Proportional Editing et on va déplacer comme ça on déplace comme ceci ici on déplace comme ça ici on déplace sur l'axe des y ici également on va essayer d'enlever en, ça Ici même, on va faire un Ctrl Tab, on va venir là, et là, on va faire Ctrl Tab, Mode de sélection, de Vertices, on va faire un W et ensuite un Smooth vertice Ok. On va faire de même ici en haut. Tac, tac, et tac. Ctrl-Tab, mode sélection du vertice. On fait un W et ensuite un Smooth Vertice. On a la possibilité ici en bas de régler le Smooth. Si on veut beaucoup de Smooth ou moins de Smooth. On regarde euh, les détails. Ici on peut faire un alt clic droit, on revient, on décoche ça là, on fait ici un contrôle e, ensuite un edge slide. Euh, ici on va un peu déplacer sur tiss vers le bas. Ici, on va un peu déplacer sur TIS, contrôle e comme ceci. Et là, on va faire un contrôle r okay. euh, Ce qu'on peut faire également, c'est déplacer euh, sur TIS, comme ça. Ici également, on peut sélectionner tout ici. de face, et on peut un peu scaler comme ça, un tout petit peu déplacer comme ça, pour augmenter en fait l'épaisseur. Ici, on peut diminuer l'épaisseur. Là et là. On peut, on peut également euh, modifier l'affichage des matériaux dans la croix des viewport en cliquant ici et en cliquant sur Cavity. Et voilà, euh, la première pièce de notre euh, auto est terminée. Du coup, en Edit Mode, on a ça. Et en Objet Mode, on a ça. Du coup, cette vidéo est terminée. Ici, on va renommer ça en siège. Ici, ça ne sera pas visible lors du rendu. Du coup, on va décocher ici. Ici, on va mettre siège. Siège, note visible. Du coup, on va cliquer ici. Et voilà, euh... Merci de m'avoir suivi et je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Ciao.